Les beaux jours arrivent, c'est le moment de faire un ménage de printemps. Alors on ouvre grand les fenêtres, on chasse tous les microbes et on en profite pour faire un produit anti-acarien. La recette, dans un vaporisateur, vous versez 1,5 litre d'eau, vous rajoutez 2 jus de citron, et 15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et 15 gouttes d'huile essentielle de lavande. Il vous suffit juste de vaporiser sur votre matelas directement, sur votre oreiller et de laisser sécher. Ce geste est négligé et pourtant il est très important. Pourquoi Parce que les acariens sont une des causes majeures des allergies respiratoires. <rire> asthme, rhinite, conjonctivite, poussée d'eczéma. Et en plus en France, plus de 20% de la population serait affectée par des allergies respiratoires. Ça vaut bien deux ou trois coups de vaporisateur, non Alors ça, c'est une recette. Il y en a plein, c'est un exemple. Alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager sur le comptoir de La Débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Salut